Le feu débouche nos canaux. Faites confiance au feu pour brûler. Vous n'avez rien à faire. Pour brûler vos miasmes, il fait mieux que personne. C'est le feu de l'esprit. C'est lui qui se bat contre les feux négatifs. Il faut se faire mou, doux, humble confiant, comme un enfant, vous allez sentir l'énergie de vie, la puissance de vie à nouveau circuler dans votre tête, c'est ça travailler avec l'énergie feu.